Il existe un endroit appelé Planeta Vigna Où le raisin pousse de toutes les formes et de toutes les couleurs Là-bas se trouve un village dans lequel chaque année Au moment où les grappes sont prêtes à être cueillies On entend au coucher du soleil le cri du louba cela signifie que les vendanges seront bientôt là. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.